Encore une nouvelle version dans la gamme Fitbit Charge. Oui, cette année, Fitbit nous propose le Fitbit Charge 5. J'avais testé le Fitbit Charge 4, mon test est toujours disponible sur la chaîne. Et c'était pour moi, du coup, un des bracelets connectés les plus aboutis, intégrant un GPS. Alors, qu'en est-il du Fitbit Charge 5 Quelles sont les nouveautés par rapport au Charge 4 C'est la vidéo comparative entre le Charge 4 et le Charge 5. Et bien entendu, je suis en train de tester le Charge 5. Et mon test arrivera très prochainement sur la chaîne. Charge 5 VS... Charge 4, c'est parti Commençons tout d'abord par le prix, la différence de prix entre le Charge 4 et le Charge 5. Officiellement, le Charge 4 est disponible à 129,95€ sur le site de Fitbit. On peut le trouver entre ce prix-là et 100€ globalement. Alors que le Fitbit Charge 5, tout nouveau, tout sorti, est disponible à 179,95€. Ce prix est unique, il ne changera pas en fonction des couleurs que vous choisirez. Il y a trois couleurs disponibles sur le Charge 5. On a donc officiellement 50€ de plus sur le Charge 5, 50€ de plus mais c'est presque une fois et demi plus cher que le charge 4 alors à quoi est due cette différence de prix continuons côté design on garde quand même le même état d'esprit entre le charge 4 et le charge 5 quoique on a quand même une petite amélioration enfin un petit renouveau au niveau de l'aspect global le Fitbit Charge 5 a un look moins Angleux, moins carré que le charge 4 ou le charge 3 qui était semblable. On est sur quelque chose de, voilà, de moins agressif de plus soft au niveau du poignet au niveau du gabarit on est aussi vraisemblablement pareil mais les différences Vont se trouver si on cherche un peu plus loin. Car oui, au niveau du boîtier, on sera en acier sur le charge 5. Alors qu'on était en plastique sur le charge 4. Et même, la grosse nouveauté, la grosse différence, ça va être au niveau de l'écran. Car sur le charge 5, on est sur un écran AMOLED. En couleur alors que l'écran du charge 4 était OLED en échelle de gris on va donc sur le charge 5 gagner au niveau de l'écran cet écran AMOLED en couleur est annoncé jusqu'à deux fois plus lumineux que le charge 4 par Fitbit c'est à dire qu'il sera plus agréable à utiliser en plein soleil c'est le gros point différenciant au niveau du design après à l'arrière on va retrouver un cardio fréquence mètre et vous allez voir on va retrouver aussi quelques petites nouveautés sur le charge 5 qui je l'espère on va voir pendant mon test seront activés ou sont activés en France faut que je vois j'ai pas encore testé Tel que un ECG et le AD Mais bref on en parle juste après dans les caractéristiques techniques Avant on va finir sur le design Car je vous le disais le charge 5 est disponible en 3 couleurs Le charge 4 était disponible en 4 couleurs Les bracelets sont interchangeables Et on reste quand même sur le classique du look d'un bracelet connecté Parlons maintenant de la fiche technique où là il y a encore du changement Je vous le disais au niveau des caractéristiques techniques, deux grosses nouveautés, deux capteurs, gros capteurs nouveaux sur la charge 5 par rapport à la charge 4. Le CG et le AD. Pour moi, sur le marché européen, c'est le premier bracelet connecté qui va proposer un ECG. Je dis qui va proposer un ECG parce que actuellement, il n'est pas encore disponible en France, mais c'est annoncé qu'il arrivera prochainement. On espère que ça sera vraiment prochainement et pas dans un an. Mais c'est quand même une grosse nouveauté. À 179 euros d'avoir un produit qui permet d'avoir un ECG sur le poignet, c'est presque du jamais vu il y a aussi la ED je crois que j'ai dit EAD juste avant mais en fait c'est EDA en anglais ou AED donc ce que j'ai dit était faux mais il a la ED ça va lui permettre de détecter, de mesurer l'activité électrodermale. Vous le savez, on en avait parlé sur la Fitbit Sense, ça permet de mesurer les minuscules changements au niveau de la transpiration de la peau et indiquer du coup une mesure avancée du stress. C'est un capteur qu'on retrouvait sur la Sense et qui n'est pas sur la Charge 4 et c'est aussi un capteur assez avancé dans le suivi de santé. Au-delà de ça, on va retrouver quand même pas mal de caractéristiques techniques semblables à la Charge 4, les 7 jours d'autonomie théorique, le GPS intégré, l'accéléromètre, le cardiofréquence mètre, l'altimètre, le moteur de vibration la spo2 et le nfc en plus dans le suivi de santé de la charge 5 vous aurez aussi le suivi de stress du coup qui n'était pas disponible sur la charge 4 pour ce qui est de l'étanchéité c'est pareil on sera sur du 5 atm et globalement on retrouvera aussi toutes les autres fonctionnalités qu'on avait sur la charge 4 que je vous invite à découvrir sur mon test de la charge 4 en attendant celui de la charge 5 du coup enchaînons sur les différences au niveau des fonctionnalités Là, je l'ai dit je vous ai dit la différence entre les capteurs donc on aura des fonctionnalités de santé différentes le cg prochainement la ed et la gestion du stress ça déjà c'est dit après vous allez pouvoir faire la, principalement la même chose au niveau de fonctionnalités le suivi de santé le suivi de sport le suivi de sommeil seront pratiquement identiques sur la charge 4 et sur la charge 5 pour les membres premium sur la charge 5 on aura aussi une petite fonctionnalité en plus qui s'appelle le score d'aptitude quotidienne ce qui va nous permettre d'avoir un score calculé sur nos activités le sommeil etc qui nous dira si notre corps est prêt pour Entraînement ou non, on pourra d'un coup d'œil savoir si il vaut mieux récupérer ou aller s'entraîner. Après, sur le reste, je vous le disais, même sur les fonctions smart, ça sera la même chose entre la Fitbit Charge 4 et la Fitbit Charge 5. Vous aurez bien entendu les notifications, les réveils intelligents, Fitbit Pay, etc. etc. Du coup, quel bracelet choisir Là, ça va être assez simple, on va dire, entre le Fitbit Charge 4 et le Fitbit Charge 5. 5. Lequel choisir Quel bracelet connecté choisir Pour moi, à 50 euros près, ça vaut le coup quand même d'aller chercher le Charge 5. Pourquoi Déjà, le Charge 4 pour moi, c'était un des bracelets euh, haut de gamme, bracelet connecté qui valait le coup, surtout avec le GPS intégré. On le retrouve aussi sur le Charge 5 et surtout, ce qui est intéressant pour le suivi de santé, ça va être l'AED et le CG qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Je sais que vous cherchez, vous êtes beaucoup à chercher des montres connectées qui embarquent un ECG. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais ça veut aussi dire que l'électrocardiogramme et voilà, tout le suivi de cardiaque est quand même précis. Pour 50 euros près, ça vaut le coup d'aller chercher le Charge 5. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher maintenant Je ne sais pas. Pourquoi pas attendre que la fonctionnalité soit prête et disponible en France Parce que actuellement, vous allez le payer, mais vous n'allez pas l'utiliser. Dans tous les cas, je vous dirai plus profondément durant mon test si le Charge 5 vaut le coup et si ça va rester encore cette année le meilleur bracelet connecté. Le plus cher, certainement, mais le meilleur ou non. En attendant cette vidéo, la vidéo test, vivez à fond, vivez high-tech, merci et à bientôt sur ma chaîne